Bonjour à tous, je suis avec Jérôme Waraud qui co-organise la conférence Apprendre à Apprendre spéciale intelligence multiple. Euh, donc C'est à Paris, ça aura lieu le 16 mars à 19h. Jérôme, merci pour le cadeau que tu nous fais. On met les liens sur le détail euh, du jeu concours qui est euh, en dessous de la vidéo. Donc, si tu veux nous présenter cette journée, en quoi ça consiste Yes, en fait, donc euh, on a organisé une soirée spéciale sur l'apprentissage efficace, sur les intelligences multiples. On parlera de cerveau, mais on parlera pas que de ça. On parlera aussi gestion des, de, des émotions. On parlera aussi productivité et efficacité avec Simon Tarea qui va euh, parler de comment bien s'organiser. Vanessa qui parlera euh, des, euh, de la gestion des émotions. Nicolas Lisia qui lui va parler d'intelligence multiple et comment les utiliser pour utiliser le plein potentiel de son cerveau et moi pour ma part je ferai une intervention sur comment modéliser et je vous partagerai les coulisses de quand j'ai un mentor en fait comment je l'analyse pour voir quelles sont les bonnes habitudes, les bonnes compétences et les bonnes stratégies que je peux m'inspirer de ces mentors pour pouvoir impacter mon quotidien positivement. Donc, vous avez tout ça et on, après on terminera ensuite, euh, ce serait une conférence, mais on restera ensuite pour que vous puissiez échanger avec nous. Donc euh, voilà, c'est 16 mars à Paris. Ok, génial Alors en plus Jérôme, il est super sympa. Donc, il y a des places à gagner, détaillé en vidéo, mais ceux qui ne gagneront pas, ils gagneront autrement parce qu'ils s'y prennent leur place, tu leur offrirais un cadeau en plus yes exactement voilà. donc pour les personnes qui viennent de ta part N, eh bien euh, voilà on, on travaille sur des magazines et vous aurez des magazines à gagner également Ouh, intéressant donc euh, dès que vous prenez votre place euh, laissez, envoyez un message à Jérôme et dites-lui que vous avez découvert euh, la journée grâce à moi et puis vous aurez votre cadeau merci Jérôme c'est super généreux de ta part et bah, hâte de, euh, de tirer au sort les gagnants ciao ciao Yes, merci beaucoup à bientôt